Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Wrath of the Lich King, la meilleure extension tout simplement de World of Warcraft et nous allons donc attaquer par le meilleur pré-patch puisque c'est la meilleure extension, le meilleur pré-patch, c'est tout simplement le pré-patch de Wrath of the Lich King classique avec un pré-patch qui, pour commencer, se passe quasiment dans les mêmes zones que le pré-patch de Burning Crusade. Hein. Et oui, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures euh, confitures, bien sûr. Hein, c'est ce que disait Mamie Canette. Et donc, eh bien, euh, on va pouvoir se retrouver euh, tranquillement, en tête à tête, puisqu'il y a absolument personne dans ces zones, à savoir les terres foudroyées, Winter Spring, hein, Barceau de l'Hiver, Ashara, euh, et bien d'autres encore. Mais c'est pas tout, ce pas tout, puisque. Nous avons à voir un, un air de déjà vu avec le pré-patch de WrestleMania King, puis ça commence avec des caisses, des caisses de grains contaminés. Des caisses de grains contaminés, là normalement ça vous dit quelque chose, hein, des caisses de grains contaminés. Si vous avez joué à Warcraft 3, hein, wink wink, gros clin d'œil. Et attention, le point de départ est incroyable. Vous n'avez strictement rien sur la première session de pré-patch, c'est juste les caisses de grains contaminés avec un petit event rigolo. C'est donc préparé par le fléau mort-vivant, évidemment. Fléau mort-vivant avec euh, son quartier général à euh, Icecrown Citadel, donc la citadelle de la couronne de glace, en Northrend. Et donc on pourrait imaginer que du grain euh, dans Warcraft 3, c'était pas si loin que ça du Northrend, avec le nord de Lordaeron. Et en même temps, on pourrait se dire tout simplement, bah, c'est un endroit voilà, où il y a du grain, en fait, hein, accessoirement. Hein, Parce que dans Warcraft 3, c'était à l'est de Lordaeron, l'est de Lordaeron où il y a... Euh, un petit peu le grenier de l'alliance de, de Lordaeron avec énormément de fermes et autres. Et bien là, pas du tout puisque l'événement débarre à Boutibé, à Strangleron, sa baie du butin pour être précis, évidemment connu pour ses grands greniers. On imagine également la logistique hein, qui a dû être très compliquée, Northrend étant strictement à l'opposé, hein, c'est le pôle Nord de l'univers euh, d'Azeroth, hein, l'univers de Warcraft. Strangleron étant dans les jungles luxuriantes tout au sud, un petit peu l'Inde ou l'Afrique du Sud si vous préférez. Ça n'a pas dû être simple, hein. ça a vraiment pas dû être simple euh, tout ce qui est logistique. Ah, Je peux vous dire que les logisticiens du fléau, ils ont dû euh, passer un sale moment. Mais c'est pas terminé. c'est pas terminé puisque les contaminés, hein, euh, évidemment, comme dans Warcraft 3, vous savez, le grain contaminé, ça transforme en zombie. Hein. Malganis qui transformait en zombie. Et bien là, les zombies, hein, on les voit un zombie pestiféré. Et nous sommes voilà sur un subtil clin d'œil de Warcraft 3. Mais on a quand même envie de lui mettre un grand coup de latte. Donc, au lieu d'avoir des zombies avec un modèle de zombies que vous pouviez trouver avec notamment le départ des réprouvés, hein, où il y avait des zombies, eh bien là, on est tout simplement sur un modèle de ghoul. Bah ouais, parce que bon, on s'en fout un peu, c'est la même merde, c'est des trucs morts vivants, l'infanterie de merde, on s'en fout, quoi. C'est. C'était pas. Jusque-là, c'était pas compliqué, c'était pourtant que la partie 1 du pré-patch, mais c'est pas fini puisque vous pouvez vous faire soigner, et eh oui, et eh oui puisque le joueur lui-même pouvait se transformer en ghoul euh, ou en zombie, hein, vous préférez celui que vous voulez, et quand on est contaminé, eh bien il faut pouvoir faire quelque chose parce que sinon on se transforme euh, en zombie et on peut tuer tous les jeux, tous les, tout le monde autour de soi, ça après les joueurs de classique qui gueulent parce qu'ils peuvent plus vendre leurs leur petits objets euh, au marché à l'hôtel des ventes, donc ça gueule, il y a des dramas, tout ça tout ça, il y a une petite vibe euh, du sang contaminé Dakar, évidemment, la peste rouge, tout ça, tout ça. Et au final, eh bien, pour se faire soigner, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Comme vous le voyez, vous allez à Orgrimmar si vous êtes du côté Horde ou à Stormwind Ironforge côté Alliance. Et là, vous avez tout simplement des gentils représentants de l'Aube d'Argent. Vous savez, cette ONG du bien, hein c'est euh, tout simplement un petit peu les, les paladins sans frontières... Où vous avez des orques, des taurennes, des elfes de la nuit, euh, évidemment, hein, puisqu'ils peuvent tous faire paladins. Et donc, eh bien, nous avons cette fameuse ONG des paladins sans frontières, que nous retrouvons donc à Orgrimmar. Et comme vous le voyez, non, vous ne rêvez pas les bannières de l'aube d'argent avec un fidèle réprouvé, donc un mort vivant qui porte à, à fièrement les couleurs de l'aube d'argent. Et comme vous le voyez, hein, il scintille de lumière. Parce qu'évidemment, eh les morts vivants et la lumière, c'est une longue histoire d'amour, évidemment. Je, ra je rappelle qu'un mort vivant hein, qui utilise de la lumière ou qui prend de la lumière, ça le crame atrocement. Donc on évite normalement de faire ça. Et même à Vanilla et au début de World of Warcraft, les prêtres morts vivants existaient. Et généralement, c'était prêtres ombre, pas de prêtres sacrés. Mais là, NP, hein, il baigne, hein, on le voit, les bannières elles sont euh, nimbées de lumière. Lui, il a une petite auréole, il a même une petite babiole dans la main, hein, c'est vraiment... Pas de problème, hein, vraiment aucun souci. Et donc, eh bien, c'est évidemment ces paladins et ces prêtres de l'aube d'argent qui peuvent vous guérir de la peste mort-vivante. Oui, oui, vous guérir. Alors, comme dans Warcraft 3, hein, évidemment. Comment ça, pas comme dans Warcraft 3 Quoi Dans Warcraft 3, Arthas et Uther, les deux des meilleurs paladins qui aient jamais existé, aient, étaient impuissants face à la peste mort-vivante. Bon, ils qu'à ouvrir un manuel ou aller voir un maître de profession, tout simplement. Quelle bande d'amateurs oui Oui parce que là en fait euh, Deuxième partie on envoie le grain directement dans les capitales Mais euh, toujours pas vraiment de soucis hein, Ça se soigne encore une fois par l'aube d'argent euh, C'est une sorte de petit rhume en fait hein, Maintenant la peste mort vivante Puisque même des prêtres niveau 32 et des paladins 42 Peuvent vous soigner hein, de la peste du fléau Oui oui oui, oui le niveau max euh, à Burning Crusade c'est 70 Mais un prêtre level 32 réussit ce que personne ne peut faire à Warcraft 3 Pas mal hein c'est français, non c'est pas français, c'est américain ici, mais bon, c'était pour la ref. Donc on est vraiment sur du très très bon, hein. on est sur un respect du matériel de base euh, irréprochable, et vu qu'on baigne un petit peu dans la nos nostalgie, hein, je pense que vous l'aviez compris euh, jusqu'à maintenant, bah, on rajoute une couche parce qu'on va également en profiter pour recycler comme à l'époque, hein, parce qu'on va pas se mentir, euh, c'est un petit studio indépendant Blizzard, hein, c'est Vivendi à l'époque évidemment, donc on va pas, euh, c'est un petit groupe, hein, un petit groupe évidemment, donc c'est une sorte de, de, de bonne oeuvre hein, quand vous faites des chèques, tout ça, et donc cette, cette, con, enfin, cette copropriété va tout simplement eh bien, former un pré-patch en copiant, collant, je ne rigole pas, le pré-patch, Tenax, ramasvania Vanilla. J'ai toujours dit oui, oui, pré-patch, c'est un copier-coller, tout ça, mais je pensais vraiment qu'il y avait quand même des petites différences et que globalement c'était un copier-coller, mais non, non. Vous êtes sur un pur copier-coller, il y a juste les trucs du grain qui changent, mais sinon c'est un pur copier-coller et ils en sont fiers, hein. ils sont en mode oh, c'est génial. Et vous savez que c'est tellement drôle parce que dans mes recherches pour préparer cette vidéo, eh bien le pré-event n'est pas référencé, il n'est pas catalogué dans le pré-patch, dans le nom du pré-patch de Wrath of Lich King, mais il est référencé dans le pré-patch de Vanilla de Naxramas. je ne déconne pas, et elle est euh, intitulée Scourge Invasion 2, donc Invasion du Fléau 2. Je, je trouve ça incroyable. Hein. et Un tel niveau de battage de couilles, c'est euh, extraordinaire. Et au final, on se refait donc une petite invasion des différentes capitales. Donc on a une nécropole qui vole au-dessus de Mulgore. Hein. Les fameux vaisseaux d'attaque euh, Goa'uld, hein, bien sûr, de Warcraft 3. Comment ça les nécropoles, euh, elles, volaient, euh, elles étaient juste en vol stationnaire dans Warcraft 3 et ce même pas des bâtiments offensifs Oui, bah... Euh Écoute, tu connais pas le fameux proxy-nécropole Incroyable Ça coûtait, C'est tout à fait faisable Et vous savez, vous, vous souvenez du roi Lich Vous savez le, le fléau qui prépare son assaut pendant plus d'une décennie dans le feutré, qui commence par saper un petit peu les efforts en interne et qui attaque de manière chirurgicale certains endroits pour pouvoir préparer son armée de mort vivante et, et ne pas laisser de possibilités à l'adversaire ah bah là en fait il warp au dessus de toutes les capitales, Alliance Horde, on s'en bat les couilles Et vous les voyez au dessus de Mulgore Alors j'ose, franchement, un de mes plus grands regrets bien sûr Sur World of Warcraft c'est de ne pas avoir pu être présent Lors de la réunion du fléau, lors de la préparation de l'attaque de Mulgore J'imagine vraiment le Roi Lich, hein, Arthas, parce que bah, Ner'Zul ça y est c'est fini, c'est plié Avec euh, Kel'Thuzad et tout son QG à Nubarak tout ce qui, euh, Lui on sait plus qui c'est mais euh, tout le QG on va dire du fléau et toute la réunion stratégique, j'imagine trop euh, Batman, le roi liche, nous fait un petit... Euh... Queltuzade rassemble les forces du fléau et attaque le Mulgore et la grande capitale des pitons du tonnerre. Donc là on imagine queltuzade lui répondre... Maître, mais maître, même en faisant une brèche avec la nécropole, il nous faudrait, aucune armée ne pourrait prendre les plaines verdoyantes de Mulgore. Si, mon armée Kel'Thuzad. Mais monseigneur, il faudrait être des milliers Des dizaines de milliers Mais il n'existe pas une telle armée Mais bien sûr que si Mulgore est un endroit stratégique très important, ainsi que les zones évidemment très riches en population que sont Tanaris, les terres foudroyées, Winter Spring. Je veux que tu déploies tes nécropoles dans le ciel de ces endroits surpeuplés. Les torrents sont un, une épine dans mes sabots depuis trop longtemps, euh, maître. Mais vous n'avez pas de sabots Si, j'utilise un squelette de Draenei mal. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé voir. Hein. Cette réunion, elle avait l'air fabuleuse. On rajoute aussi des petits boss random à buter hein, dans différents donjons, plus ou moins random, liés aux fléaux de, de près ou de loin. Notamment Karazan, MDR. Hein. Euh, essayez de me donner euh, le lien entre le fléau et Karazan. Vous allez me dire les morts vivants. Oui, c'est pas des morts-vivants du fléau, dommage. Ah, mais bon. On va te mettre des boss random qui sont euh, qui font référence à des unités de Warcraft 3 du fléau. Hein. Donc des abos, des squelettes, des banshees euh, et des liches. Nouveauté, c'est la remplaçant poste pour poste du euh, vampire qui euh, est remplacé, le Seigneur de l'Épouvante, Seigneur de l'Effroi, Natrezim, qui est remplacé par un Sandlane, qui est un petit peu la tête d'affiche de euh, ce pré-patch. Au final, il ne sert à rien, on ne verra pas, on le va le buter comme ça à Karazan. Pourquoi Karazan Ne me posez pas la question, je n'en sais rien. Et finalement, le rhume euh, semble être un petit problème. Alors, on ne le voit toujours pas en jeu, hein, on s'en rend toujours pas compte, mais apparemment, c'est un problème donc euh, encore une fois j'ai pas trop vu le problème hein, si un prêtre de niveau 32 peut le soigner donc on va à Chatras, oui oui euh, à Burning Crusade, là où il y a l'aube d'argent alors apparemment j'ai raté euh, un épisode un hein, l'aube d'argent à Chatras euh, je, je ne le savais pas mais on va dire que euh, c'est une ONG en plein euh, devenir donc voilà ils ont ouvert une succursale euh, en Draenor et au final eh bien, on en profite pour recycler les, de, les assets de la Croisade Écarlate parce que euh, comme l'a dit Lavoisier, hein, euh, grand apothicaire euh, rien ne se perd, tout se transforme, hein, donc on a les assets de la croisade écarlate pour pouvoir euh, eh bien, euh, habiller l'aube d'argent. Et en fait, cet endroit, il y, y a la croisade écarlate, mais il y a également les apothicaires. Vous savez, les apothicaires, les, les morts-vivants, vous savez, euh, la, la cour, vous savez, les, les chercheurs, vous savez si vous avez joué réprouvé à Vanilla, vous savez, c'est tous ceux qui sont chargé par Sylvanas et Varimatras de faire des recherches sur de capturer des vivants, de tester des pestes morts-vivantes sur eux, afin d'optimiser, d'améliorer les souffrances et la mort causées euh, par cette peste. Et elle est également testée sur les morts-vivants. Voilà ces mecs-là, là, doivent être en super... Euh... Et en plus c'est des morts-vivants évidemment, donc euh, tout ce qui est prêtre paladin, euh, normalement c'est un régal, hein, quand il voit des morts-vivants, on sait qu'ils s'aiment euh, à la folie passionnément. Et au final, eh ils traînent côte à côte sans aucun souci, sans aucun pépin, euh, pas de problème, il y, y a zéro souci. Alors du côté Alliance, le dirigeant, celle qui va donner les quêtes et qui, va, qui semble être un petit peu la chef, ce qui est intéressant c'est que là on voit que le niveau, euh, à ce niveau là les devs n'en ont plus rien à foutre, ils se foutent même ouvertement de notre gueule Puisque le PNJ est responsable côté Ali Donc je, je, je répète, hein, qui est de l'aube d'argent Vous savez, cette organisation neutre hein, Mais en fait, bon, ça fait un peu référence à la main d'argent Donc là, c'est côté alliance sur cette quête, bien sûr Et eh bien, elle s'appelle Lazaril. oui oui, Lazare Vous avez la ref, hein, Lazare euh, La résurrection, tout ça, tout ça Littéralement, euh, bah là, on sont en mode Bah oui, hein, le petit rhume, il tue personne Et de toute façon, euh, si jamais ça tue Eh bien, elle s'appelle Lazare, donc euh, les restes Tout ça, tout ça c'est un perso qu'on verra jamais et qui transforme, elle a un petit côté nazi, hein, tout ce chope des reliques, tout ça les transforme en armes contre le fléau. En vrai pourquoi pas, hein, la lumière, c'est vrai que c'est bien de le rappeler que ça sert à exorciser les morts-vivants, pas à soigner mais à flinguer les morts-vivants. Vous savez les meilleurs potes morts-vivants qui sont juste à côté d'eux et qui font des expériences terribles sur les humains, il n'y a aucun problème et derrière, du côté Horde, hein, je l'ai dit, l'aube d'argent là, visiblement alliée mais qui représente euh, l'Alliance. Enfin, visiblement neutre, pardon, mais qui représente l'Alliance. Là, on a tout simplement les représentants côté Horde, avec justement les Apothicaires, du culte royal des Apothicaires, dirigés par Putresse euh, dans ces quêtes-là. Alors je rappelle que le grand maître de la société royale des Apothicaires, c'est Faranel. Faranel présent à Vanilla, hein, qui gravite autour de la peste, tout ça, tout ça. Mais là, il n'est pas là, on a préféré mettre un nouveau personnage créé de toute pièces. Et oui, si vous ne le saviez pas, il a été créé de toutes pièces pour le prépage de Hotel K. Donc il n'est pas apparu à Vanilla, il n'est pas apparu à Burning Crusade. Et Wink Wink, lui par contre, il aura un rôle à jouer, hein. TM, tu, tu vois, même tu sais, hein, TMTC bien sûr. Il va avoir un petit rôle simple, ce qui fait d'ailleurs qu'il est plus connu par les joueurs que Faranel. À tel point d'ailleurs que dans le roman Sylvanas, ils ont même oublié eux-mêmes que c'était Faranel, le grand maître de la société royale des apothicaires, en disant que c'était putresse. Oui, euh, des fois, il y a un petit raté. Il peut y avoir des ratés, ça arrive à tout le monde. Et là, mesdames et messieurs, le battage de couilles continue. Je vous le donne en mille. Je vous ai mis la quête, en anglais, euh, qui euh, s'affiche sous vos yeux. Je vous donne, mesdames et messieurs, le remède permanent de la peste mort-vivante. Oui, oui, fabriqué par les apothicaires. Et quand tu le lis, ça a l'air logique, en vrai, hein euh c'est vrai, ils le disent, nous avons travaillé pendant des années sur les, la peste euh, du Roi Lich, euh, et nous l'avons finalement fait. J'aime bien le finalement fait, ne l'oubliez pas. Parce que c'est vrai en plus, hein, les apothicaires ont bossé sur la peste du Roi Lich, ils l'ont même amélioré, hein, ils l'ont renforcé pour qu'elle tue aussi les morts-vivants. Wink wink putresse, euh, vous le verrez également plus tard, on en reparlera de ce bon, ce bon putresse. Mais le truc c'est que, nous l'avons finalement fait alors, vous avez fait toutes les quêtes de Vanilla, pour le coup on aurait pu nous dire en feutré, euh, bah ouais ouais on travaillait sur euh, un remède ou quoi que ce soit. À Vanilla il n'est jamais fait mention d'un remède et d'une recherche de remède. Au contraire, c'est renforcer la peste du roi Lich afin de détruire encore plus les vivants, de tuer les vivants et les morts vivants. Donc on n'est pas du tout dans la recherche d'un remède. Sachant qu'en plus pourquoi les réprouvés travailleraient sur un remède quand eux-mêmes sont immunisés c'est quand même extraordinaire. Et oui, en tant que réprouvés, ils sont immunisés à la peste mort-vivante puisqu'ils sont déjà morts. La peste mort-vivante, elle est là pour transformer les vivants en morts-vivants, afin de rejoindre l'armée du fléau. Donc pourquoi ils bosseraient sur une cure Donc le « I have finally done it », ça donne pas l'impression que ça vient d'être une petite recherche pour aider la Horde et l'Alliance, tout ça, tout ça, mais bon. En plus, on connaît l'amour des... des réprouvés pour les vivants et les morts Enfin, on... ils en ont juste rien à battre. Donc apparemment ça fait longtemps qu'ils cherchent une cure. Là vraiment, ça a l'air, quand vous lisez vous dites ouais c'est logique, mais absolument pas, c'est ça qui est génial, c'est qu'on vous la glisse vraiment bien profond, tranquille, plus c'est gros plus ça passe. Et ça aurait pu être pratique, une immunité, une sorte de vaccin, une sorte de cure pour le fléau mort-vivant, ça aurait pu être vachement intéressant pour tout le reste de voir sur King, avec la peste mort-vivante qui continue de sévir, et évidemment surtout l'une des quêtes les plus emblématiques de World of King, et sans aucune ironie, hein, c'est l'une des meilleures quêtes euh, de World of King, c'est la quête de Briden Brad. Si vous ne l'avez jamais faite, faites-la, c'est celle qui respecte le plus Warcraft 3 hein, pour le coup. Vous savez, c'est la quête où en fait il y a un chevalier de l'aube d'argent qui euh, a été atteint par la peste mort-vivante. Et en fait, eh bien, on apprend que euh, le mec est en train de crever. On essaye de trouver un remède. Et finalement, eh bien, le grand Tyrion Fordring, le paladin, lui, n'arrive pas à soigner euh, comme Uther Arthas avant lui. Hein, bizarrement, les mecs ne sont pas niveau 32 parce qu'ils n'arrivent pas à soigner la peste mort-vivante. Et en plus de ça, eh bien, on va aller voir différents agents très réputés dans la guérison, bien plus haut que les apothicaires. Je sais pas par exemple Alexstraza, hein, qui est juste la reine de la vie des dragons, tout ça, tout ça, infusée du pouvoir des titans, qui n'arrive pas à soigner la peste mort-vivante. Nous avons les narus qui n'arrivent pas à sauver, également qui n'arrivent pas à protéger de la peste mort-vivante. Donc le remède créé par Putresse et l'Aube d'Argent aurait pu être cool par exemple pour, pour Bridenbrad. Mais non, mais non, non, non, euh, là euh, c'est le pré-patch, on s'en bat les couilles donc euh, c'est dommage de créer un vaccin et de pas l'utiliser, de, de créer un vaccin dans le pré-patch et de pas l'utiliser, c'est quand même bien dommage. Et voilà voilà, donc un petit copier-coller de pré-patch vanilla avec l'histoire du grain en, en rajouté. Comme ça pas besoin de préparation pour le premier raid de Wotelka puisque vous savez ça sera Naxxramas en copier-coller. Donc on prend les quêtes d'intro de Naxxramas, hop c'est le pré-patch et Naxxramas, pouf, directement le premier raid où on va pouvoir tuer Kel'thuzad pour la troisième fois dans l'histoire de Warcraft. Ça ce sera la prochaine vidéo. Mais voilà, je vous invite quand même euh, à vous rappeler que dans Warcraft 3, toute la peste mort-vivante, etc, c'est quasiment toute la campagne humaine, euh, des et même avant, puisqu'on en parle déjà dans la cinématique de départ, donc c'est à peu près toute la campagne humaine de Warcraft 3 où on voit que Arthas est, a dû carrément aller damner son âme, etc, pour pouvoir combattre le fléau mort-vivant. Et là, c'est réglé dans un pré-patch par des prêtres niveau 32, des prêtres de l'aube d'argent, paladin, mort vivant, troll, tauren, orc, tout ça. Là, pas de problème, en un pré-patch, c'est réglé, mais vraiment, c'est l'extension qui respecte le plus. C'est la suite logique, mesdames et messieurs, de Warcraft 3. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de pré-patch. La prochaine, ce sera Naxxramas, c'est le début de Warcraft King. A bientôt et pour toujours plus d'aventures avec Babouline Orc. Oui, bonjour, alors je, je viens amener euh, quelques rectifications parce que je trouve quand même qu'on a pas mal euh, oublié Kill End, hein, dans cette histoire, et oui je suis toujours là, Burning Crusade c'est terminé mais mais je trouve que on a tendance à, à passer un petit peu vite, euh, à tourner vite la page on va dire, on tourne la page un petit peu vite hein, sur, sur les démons tout ça tout ça. Donc, euh, ne m'oubliez pas, j'aurais peut-être un rôle à jouer dans Ressentiel King. Voilà, euh, plein de bisous d'amour. N'hésitez pas à liker et commenter, tout ça, tout ça. Vous connaissez la démarche démoniaque, bien sûr. Bisous